Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le guide Rexar, un guide qu'on m'avait demandé, que j'avais prévu de faire de toute façon. On va retrouver du coup notre meilleur dresseur de bêtes, qui est tout simplement un bruiseur solo liner de rôle. Hein. Il va souvent occuper le rôle de solo lane, mais il peut dans de rares occasions jouer le rôle de tank principal, c'est quand même assez rare, c'était sur Volskaya qu'on avait vu ça à l'époque en HGC, c'est toujours faisable, c'est quand même un peu technique, et généralement même en main tank, ce qu'on va aller rechercher du coup avec la force de Rexar en main tank, c'est de pouvoir prendre des infos très facilement avec un de ses talents niveaux, on y reviendra après, et surtout eh bien, rester malgré tout un peu à distance, et en fait le tank bah, ce sera Misha et pas vraiment bizarre, ce qui est quand même, on va pas se mentir, un certain euh, une, une stratégie de niche, hein, de poche. Mais globalement, c'est soit en solo lane qu'on va le retrouver, soit en du coup en mêlée en capacité de survie 1v1, soit et bien sûr d'éponger toutes les vagues d'XP ou soit en troisième mêlée et à ce moment là on va le mettre dans les rotations généralement c'est une composition où on joue à deux, deux solo laners, un qui va être euh, par exemple un DAK qui va être un peu plus indépendant euh, qui va vraiment être de l'autre côté qui va pouvoir utiliser son global là où Rexar n'a pas de global et du coup Rexar bah, va prendre je sais pas moi bot lane euh, et va de, très souvent rejoindre ses, ses copains et à ce moment là aussi dans ce genre de composition on a potentiellement un tank un petit peu si c'est pas Rexar le tank en cheesy ça peut être ce qui l'entoure par exemple à une période, on avait les, les 30k Mascarade qui jouait Imperius en main tank avec un Rexar pour l'épauler dans les rotations. Et à ce moment-là, en fait, Rexar lance avec un stun Imperius go derrière avec un empalé. Ou alors, c'est Imperius commence avec un empalé suivi d'un stun Rexar. Ça va très vite, ça va très, très, très, très vite pour le coup. Hein. Derrière, le mec normalement meurt très rapidement et dans d'atroces souffrances puisqu'il se prend un ours de 500 kg sur le coin du museau. Du coup, Rexar, pour commencer, bien sûr, les, le truc très important, c'est la gestion de Misha, l'ours. Alors, à une époque, on le dirigeait avec euh, les touches supplémentaires, maintenant c'est avec le dé, ce qui amène des trucs bien et en même temps pas bien, hein, on va pas se mentir. C'est un petit peu moins précis Un peu moins précis qu'avant Mais plus simple Plus simple d'utilisation Ce qui a permis à pas mal de joueurs de jouer Misha on va dire euh, Du coup vous appuyez sur D Hop ça, euh, ça dirige Sachant que vous voyez cette aire de répartition là Ça indique que Rexa ne peut pas envoyer Misha en dehors Là vous voyez il y a retenu retenu retenu C'est à dire que Micha revient forcément vers moi Alors si je dis pas de bêtises il y a un moyen aussi Voilà si vous appuyez sur D sur vous si vous appuyez sur D sur vous, elle revient directement Avant il y avait deux touches, il y avait un D pour ramener Misha et un pour lancer Misha Maintenant pour ramener Misha c'est forcément en D sur vous donc c'est ça le truc Donc Et la vitesse de déplacement de Misha augmente de 15% euh, Ordonne à Misha d'attaquer un ennemi spécifique, cibler ça ordonne à Misha de battre en retraite vers sa position augmente sa vitesse de déplacement de 30% Donc ça c'est un truc qu'il faut naviguer pour potentiellement la faire revenir plus vite Vous pouvez naviguer en fait Plutôt que de lui dire bah, va à droite, va à gauche, machin, vous pouvez la, la réenvoyer vers vous pour esquiver des spells par exemple, pour esquiver des sorts afin qu'elle aille un peu plus vite et ensuite on réappuie sur D instantanément pour la rediriger. Ce qui permet un peu de, de, manœuvrer, plus, de manœuvrer avec Misha de manière plus, plus sympathique. Même si encore une fois à une époque il y avait deux boutons et du coup c'était plus précis. En attendant, les sorts de Rexa, on a le premier sort qui est le piqué. Qu'est-ce que c'est Vous lancez un piaf Et euh, ce piaf il a 42 mana Et ça va être votre sort principal de dépêche hein, Pour pouvoir nettoyer les vagues de sbires. C'est piqué, inflige 309 points de dégâts aux ennemis Sur sa trajectoire, elle est ralentie de 30% Pendant 2 secondes euh, Temps de recharge 7 secondes, donc c'est un sort qu'on va pas mal Spammer et qui va à un moment donné Vous coûter un peu cher en mana je l'ai pas dit mais Rexar tape à distance contrairement à Warcraft 3 si vous êtes, euh, pas euh, si vous avez déjà joué à, <rire> à, à Warcraft 3 avec Rexar, là c'est une petite différence c'est que c'est à distance Ce qui va nous faire une espèce de mini Zuljin hein, euh, C'est un, un lanceur de hache à longue distance, qui met quand même des bonnes patates, hein. vous voyez, on est niveau 20, on met du 300 par auto, faut pas sous-estimer, puis il a une vitesse d'auto-attaque qui est un peu lente, mais qui permet justement de manœuvrer, on manœuvre, hop, on auto-attaque, on se déplace, on auto-attaque, on se déplace, sachant que je rappelle que pendant ce temps, il faut manœuvrer aussi avec Misha, hein. donc c'est pas toujours simple, donc voilà, piqué, sort principal qui vous permettra justement d'appliquer plus facilement vos auto-attaques, de permettre à Misha de se rapprocher, et potentiellement de lancer la charge, le stun, Misha charge, 10 secondes de temps de recharge. Elle saute à l'endroit où on l'a dirigé, Je vais juste hop, enlever les temps de recharge pour que vous voyez mon curseur. Hein. Hop, elle va se diriger vers l'endroit et elle va stun. Donc, euh, 329 points de dégâts, mais surtout, c'est un stun, étourdissement pendant 1,25 secondes Et ça, c'est très très fort, hein, on va pas se mentir. Généralement, on commence par le slow et hop, on enchaîne avec le stun hein, pour faciliter la touche de Misha. Il y a un petit temps hein, de, de cast, donc à bout portant, il n'y a pas d'animation quasiment. Quand vous êtes à bout portant, le mec va être stun quasiment hein, instantanément. Par contre, comme vous le voyez, regardez, euh, regardez on est là, regardez celui-là. Et le stun met un petit peu de temps à arriver si vous êtes en max distance donc faut quand même faire attention, elle saute pas au travers les murs donc faut, faut calibrer Misha de sorte à ce qu'elle puisse toucher, et enfin la guérison du familier, euh, donc c'est le E qui rend 1566 points de vie Misha en, en 5 secondes donc c'est le soin tout simplement hein, de Misha qui lui, permet, euh, qui lui permet de se régénérer comme vous le voyez, c'est un bon soin mais attention c'est en 5 secondes donc euh, si jamais vous l'avez mis un peu trop tard, bah va bah, euh, il faut essayer de tempo, et vous voyez par exemple temporiser en ramenant Misha vers vous avec 30% de Move Speed, ça peut permettre de lui sauver la vie. Donc euh, pensez-y, pensez-y, c'est important. Voilà pour les sorts principaux de Rexar. Deux comme ça sur le papier, c'est pas un kit extraordinaire, mais euh, ce qui va être très fort, ce qui fait que Rexar est très fort, c'est avant tout bien sûr son wave clear, mais ça on va voir sur les talents 1, et euh, Misha charge le stun qui rend le perso très fort, que ce soit en 1v1 pour, du, pour des agressions directes, ou que ce soit aussi pour Scout, ce personnage là où il est très fort, c'est que si Misha meurt Et eh bien ce n'est que 0,25 Enfin euh, je crois 0,25 d'un kill je vais, je vais jeter Misha sous les tours Désolé Misha On va voir, on va voir. Il me semble que c'est 0,25 J'ai un doute là comme ça Il me semble que c'est 0,25 Oui c'est ça, hein, c'est bien 0,25. J'ai eu un doute en mode est-ce que c'est un tiers ou un.. Non, non, c'est bien un quart d'un kill. Par contre, si on tue Rexar, évidemment, ça compte comme un kill normal. Donc en fait, vous allez sacrifier Misha pour prendre les infos. par exemple Pour prendre des infos. Par exemple, est-ce qu'il y a un mec dans le buisson là? Je n'en sais rien. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans le buisson. Je vais envoyer Misha. Ce qui vous permet en solo lane en fait d'être assez safe. Hein, rester toujours assez loin. Vous permettre eh bien, de rester tranquillement à distance. On prend les infos avec Misha. On prend les infos, hop, est-ce que je me fais gang bot lane Pendant ce temps, je dépêche hop, c'est bon, il n'y a personne, je peux, venir, je peux faire venir Misha. On stun sous tour, et là, Arthas, il n'est pas bien. Bon, il a pas, envie de, il a pas envie de survivre non plus. Mais voyez, ça, c'est la grande force. Et c'est aussi ce qui fait que c'est un empereur du 1v1, Rexar. Il a certains contres, euh, notamment Kira, qui fonctionne très bien contre lui, et tout ce qui peut poke Rexar directement, parce que Rexar a un soin pour Misha, mais il n'a pas de soin pour lui-même en dehors des globes. Alors, les globes, il les atteint assez facilement grâce à Misha. Mais c'est pas simple de. Le moindre poke sur Rexar va être douloureux. Et là, on va se dire, bah, du coup, des distances, c'est pas mal. Bah, pas tant que ça, parce que contre des distances, Rexar il va laisser Misha euh, s'approcher. Et c'est tout. Et d'ailleurs. Des personnages qui pourraient se dire « Ouais, contre Hexar, Zagara avec le stacking au niveau 4 ou des merdes comme ça, ça va être fort. » Absolument pas. Hein. Ça veut dire que vous jouez très mal avec ça. Si vous jouez avec ça par exemple, contre une Zagara auto-attaque niveau 4, je parle pas du poison, hein, je parle de, du stacking de merde là. Euh, bah En fait, Misha va être toujours sur le côté pour prendre les infos. Et le wave clear se fait au A. Donc, bah... Euh... Le mec se dit oui ça va être trop bien je vais pouvoir stacker. Non il stackera pas non euh, puisque Misha sera pas là. Et par exemple là où est, Rexar est très très fort c'est Braxis. Braxis est compté du Dragon parce que c'est une carte sur laquelle Misha peut aller prendre le point pendant que Rexar prend l'XP. Il y a quasiment aucun perso dans le jeu qui peut à la fois push et prendre le point en fait. Sur Braxis il va prendre la balise, enfin euh, Rexar va prendre la balise avec Misha et en même temps prendre l'XP euh, top. Donc ça c'est très très très très fort Alors si je dis pas de bêtises il y aura, y, aura euh, y aura des games Rexar qui vont euh, arriver sur Youtube J'en avais fait en live Je sais plus si elle est déjà dispo ou si, euh, si je les ai faites il n'y a pas si longtemps que ça Quand je dis si longtemps c'est moins de 6 mois Parce que je fais des classés avec Rexar aussi euh, Donc euh, ça m'arrive J'aime bien Rexar, j'aime beaucoup ce perso euh, Donc niveau 1 nous avons l'oiseau de proie Augmente de 150% et dégâts infligés par euh, piqué au serviteur C'est le loin de Rexar c'est ce qui fait que vous allez avoir du wave clear sans ça vous n'avez pas de wave clear et Misha n'est pas là pour wave clear ça c'est ça là ce que je viens de faire ça n'arrive pas hein. ça arrive très très peu vous allez rarement le faire même quand je dis rarement c'est euh, même pas 10% du temps le point fort c'est l'oiseau de proie l'oiseau de proie qui permet de détruire des serviteurs bon là on est niveau 20 bien sûr mais hop vous voyez les dégâts qu'on inflige c'est euh, c'est assez colossal je vais montrer sur une vague vous voyez, on a, on, a, on a tué le sbire distance et ensuite euh, bah on, peut, on peut taper, on peut finir ça à longue distance. Donc le Q-Spell c'est le truc qui vous permet de waveclear. Et c'est le niveau 1 de Rexar. Honnêtement, les Rexar qui jouent pas ce niveau 1, souvent c'est des Rexar, alors soit qui jouent fusée éclairante, et dans ce cas c'est dans une logique de prise d'info, etc. Mais vous aurez peu de wave clear. Mais si vous jouez proie facile. Généralement je l'ai vu alors ça fait un moment que j'en ai pas vu mais généralement les rexar que je voyais jouer proie facile c'est les mecs qui se disent Je vais pouvoir solo boss, je vais pouvoir faire des boss tout seul ça va être trop bien Et c'est les persos qui du coup c'est des rexar qui ne servent à rien pendant toute la game Oiseau de proie c'est le talent 1 de rexar si vous jouez solo lane Maintenant il y a une autre optique même en solo lane qui va être de sacrifier un petit peu d'xp si par exemple il y a beaucoup de ganks etc ou alors que vous êtes dans une configuration comme je l'ai dit tout à l'heure soit en main tank soit en triple mêlée et pas en solo, à ce moment là ça va se jouer sur la fusée éclairante, parce que la fusée éclairante ce qui est très fort c'est qu'elle a 20 secondes de temps de recharge et elle dure 20 secondes. Du coup sur certaines cartes comme le euh, buisson euh, triple de Comté du Dragon, bah vous mettez ça là, hop vous avez l'info en continu, en boucle, et elle est plus euh, elle est plus fiable que BFM TV, donc c'est quand même euh, une info continue très intéressante. Donc vous avez ces.. Donc ça c'est ça c'est très, très fort. Le problème encore une fois c'est que vous avez déjà Rexar pour prendre les infos et bah vous manquez un peu de wave clear. Hein. Si vous n'avez pas le niveau 1, le wave clear il est pas là, hein. globalement il est, il est moyen donc c'est un choix difficile. Ensuite on a Proie Facile, augmente de 150% les dégâts des attaques de base que Micha porte aux serviteurs et mercenaires confèrent faire 50 points d'armure contre les serviteurs et mercenaires Ce qui réduit les dégâts qu'ils infligent de 50% Donc ça généralement c'est quelqu'un qui n'a pas compris euh, à quoi sert Rexar. C'est à dire euh, je vais faire des camps Alors bien sûr il peut faire des camps Rexar, Mais avec l'oiseau de proie ça suffit largement Vous allez waveclear très vite votre vague de sbires, Ce qui vous permet de décaler sur le camp sans perdre d'XP en fait Donc certes vous allez mettre peut-être un petit peu de temps sur euh, Et encore hein, ça, comme vous le voyez ça va, hein, c'est pas non plus nul donc, vous pouvez tout à fait vous en sortir. Un hein. bon, hard camp sera peut-être un peu plus long, mais c'est pas très grave. Mais euh, le truc, c'est que sur une phase de lane, bah, si vous n'avez pas l'oiseau de prof vous n'avez pas ce temps de dégager, parce que le, le Misha n'est pas là pour wave clear. Si vous envoyez Micha pour tuer les sbires, déjà, ça va pas le faire, ça va pas être très rapide, mais en plus, bah, vous ne perdez, vous perdez les infos que Micha vous vous offre en fait, vous perdez le potentiel que Micha vous offre. Donc généralement, facile c'est plutôt, euh, c'est plutôt un indicateur de je sais pas jouer Rexar. Niveau 4, ce qui est intéressant niveau 4 de Rexar, c'est que tous les talents sont viables. Tous les talents sont viables. De toute façon, Rexar est un perso qui a beaucoup de talents viables, ce qui fait aussi que le build, enfin euh, la vidéo de, de de guide Rexar va être longue. Nous allons commencer par celui qui est le plus safe, c'est chasseur cueilleur récolter des globes permet d'augmenter la récupération de rexar et de misha de 1 point par seconde jusqu'à un maximum de 25 points une fois 25 globes récoltés les points d'armure de rexar et misha sont augmentés de 15 donc 15 d'armure bah c'est plutôt intéressant les 15 d'armure sur misha sont très forts puisqu'ils synergisent avec le soin de la, du guérison du familier c'est 15 de dégâts en moins sur misha que ce soit magique ou physique donc très intéressant et ça permet un petit peu de tempo le temps que la régène se fasse de plus vous avez la régène du chasseur cueilleur donc ça fait une double régène pour Micha et je rappelle que Rexar n'a pas d'auto-soin euh, en fait. Donc Chasseur-Cueilleur, ça lui permet de se régénérer plus facilement. Donc c'est plutôt fort, c'est plutôt, euh, plutôt fort, vous vous tromperez rarement en jouant Chasseur-Cueilleur. Attention sur les maps où les globes sont plus difficiles à récupérer, je pense à euh, champ de l'Éternité par exemple. Sinon, nous avons la robustesse sauvage, toutes les 6 secondes confère fait à Misha et Rexar 75 points d'armure physique contre la prochaine attaque de base d'un héros adverse, ce qui réduit les dégâts qu'elle inflige de 75%. cumule jusqu'à 2 charges, les charges de Rexar et Misha sont distinctes, donc les deux peuvent monter à 75 de... Enfin euh, de de robustesse physique, donc ça c'est plutôt cool, c'est aussi un talent qui est très bien, s'il y a énormément d'auto-attaqueurs en face ou de dégâts physiques, ça peut être très fort. Euh, ai, je viens d'y repenser mais j'ai pas forcément évoqué pourquoi Kira était forte contre Rexar. Kira est très forte contre Rexar comme je l'ai dit pour les dégâts qu'elle inflige à Rexar, hein, donc euh, facilement, de très loin. Et en plus de ça, eh bien, elle peut complètement ignorer Misha grâce à son dé et à son E et du coup venir agresser Mi Rexar en ignorant Misha, l'exploser. Rexar a plus de points de vie, du coup s'il a plus de points de vie il doit rester très, très loin, ce qui fait que Misha a un champ d'action moindre. Donc euh, et en plus, euh, bah elle peut aussi euh, ne pas ignorer Micha et lui exploser sa tête. Hein. Donc euh, c'est Rexar, c'est très très, enfin Rexar est très, euh, c'est l'un de ses counters. Hein, c'est Kira. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est injouable hein, comme matchup, mais c'est quand même pas simple. Dressage animal, dressage animal, bah justement pour faire la liaison avec euh, avec Kira, par exemple, c'est le talent euh, qui peut euh, être très fort puisque dressage animal, les maximums de points de vie de Rexar et Micha augmentent de 2 points à chaque seconde tant que rexar reste en vie ce bonus est perdu à la mort de rexar et ça par exemple c'est ce qui fait que c'est un talent qui sur le papier est très fort parce que vous pouvez augmenter les points de vie de micha et les points de vie de rexar et ça peut aller très loin tant que vous ne mourrez pas avec rexar ça monte très très haut donc si il n'y a rien pour aller chercher un Rexar, ce talent, il va vous demander de jouer safe, mais il va être très fort, il va être très très très très fort, une Misha qui a euh, 1000 points de vie supplémentaires, ça rigole pas, et un Rexar qui a beaucoup de points de vie supplémentaires aussi, bah, c'est plus simple, à... et, et en, en même temps on a cet effet boule de neige où plus vous avez de points de vie, plus vous êtes difficile à tomber, donc plus vous gardez votre niveau 4 actif, à une époque le dressage animal était le talent le plus joué, mais déjà à l'époque, on pouvait critiquer le fait que c'était pas si simple et on voyait beaucoup de Rexar mourir avec dressage animal. Mais dressage animal, si vous ne mourrez pas, ce talent est monstrueux. Hein, monstrueux. Donc, généralement, on va jouer chasseur-cœur ou dressage animal si on a des, si des balls. Sinon, robustesse sauvage contre du physique. Et on a l'ours affamé. Enfin, les attaques de base de Misha lui rendent 4,5% de son maximum de points de vie. C'est pas si nul, mais honnêtement, par rapport aux trois autres, c'est pas, pas à la hauteur. C'est pas à la hauteur. Maintenant ce qui est bien c'est que 4,5% de son maximum de points de vie c'est quand même des valeurs assez hautes. Ça plus euh, le, la guérison du familier c'est cool, mais comme vous le voyez en fait c'est le seul talent qui ne bénéficie pas à Rexar. Celui-là il donne de la régène et de l'armure à Rexar, celui-là il donne de l'armure physique à Rexar à 75 hein, quand même, et le dressage animal augmente les points de vie de Rexar. Donc c'est le seul talent qui ne prog pas sur Rexar. C'est pour ça qu'en fait le talent est moins bon. Parce qu'en soi, les valeurs sont fortes. Hein. Chaque auto-attaque, 4,5%, c'est pas dégueu, hein. Mais.. Ah les trois autres, ils donnent des bonus à Rexar et vous jouez avec ça, vous jouez pas Misha. Donc euh, on va prendre le chasseur-cueilleur. Niveau 7, alors il y a un talent qui est vraiment au-dessus, c'est l'aspect de la bête. Pourquoi On a dit la force de Rexar c'est les stuns. Eh bien réduit le temps de recharge de Misha, charge de 1 seconde à chaque attaque de base de Misha. Ça vous permet tout simplement eh bien d'avoir euh, un stun. Au lieu d'avoir un stun toutes les 10 secondes, vous avez globalement un stun toutes les 5 secondes. Ça fait que vous êtes beaucoup plus utile pour vous, pour votre équipe, etc. Vous pouvez beaucoup plus vous protéger ou euh, enfin, initier l'agression sur l'adversaire. Donc, l'aspect de la bête, généralement, c'est le talent euh, à prendre au niveau 7. Euh, nous avons ensuite euh, porte le ralentissement infligé par piqué à 50% et sa durée à 3,5 secondes. Ça, ça peut être bien si vous manquez de contrôle dans votre équipe. Ça peut arriver. Et par exemple, je pense même avec un Diablo, par exemple, hein, vous avez un Diablo dans votre équipe, il va à eux, euh, il va stun un mec, c'est super. Si vous n'avez pas de solo derrière bah le mec il va repartir comme si de rien n'était, donc euh, les serres affaiblissantes ça peut être bien pour vraiment casser l'adversaire, et 50 de slow c'est énorme, 3,5 secondes c'est aussi énorme, hein. donc euh, c'est un gros gros gros contrôle euh, sur l'adversaire. Augmente la portée de piqué de 20% Si piqué touche un héros adverse, réduis-tu son coup en mana Et son temps de recharge est réduit de 2 secondes Ça, ça peut être très fort pour waveclear dans les 1v1 euh, Augmente la portée de piqué de 20% Ça vous permet de waveclear de très très loin Et la force, bien sûr, c'est de toucher en même temps les sbires et le héros adverse Ce qui réduit son coup en mana euh, qui, euh, Si vous redonne du coup en mana Donc c'est plus mana Et en plus, réduit euh, le temps de recharge de 2 secondes Sachant que c'est 7 secondes de temps de recharge Mais le temps que le Q arrive au bout Vous êtes... Euh, ah bah il... Ça marche pas. Le temps que le Q arrive au bout, vous êtes quasiment. Vous voyez, hop, 6 secondes. Vous êtes quasiment à 6 secondes le temps que le, le, le faucon aille jusqu'au bout. Donc euh, 2 secondes en moins, bah, ça vous fait 4 secondes de temps de recharge sur le A. C'est pas mal, hein c'est vraiment pas mal en termes de poke. Et même la, la portée supplémentaire, hein la portée supplémentaire, elle est quand même intéressante. Donc, euh, ça, dans une logique vraiment pure de 1v1, par exemple contre Kira. J'évoquais mes comptes Kira pour euh, rester à longue distance, etc. Ça va être cool. Maintenant, une Kira, bah, vous avez envie de l'aspect de la bête. Hein. Plus il y, y a de stun, mieux c'est aussi. Donc, c'est un choix qui est difficile. Mais au niveau 7, généralement, l'aspect de la bête est au-dessus. Ça veut pas dire que les deux autres sont nuls. Hein. Ça veut pas dire que les deux autres sont nuls. Alors, niveau 10, on a deux ultimes intéressants sur Rexar, Mais il y en a un qui est vraiment incontournable par rapport à l'autre. C'est le lâcher de sanglier. Pourquoi le lâcher de sanglier Eh bien, euh, je sais que certains sur euh, YouTube, dans mes viewers, pensent. pensent ou pensaient, que c'était pas terrible comme ultime mais c'est euh, vraiment fort hein. c'est sûr que c'est pas un ultime qu'on voit du rêve c'est pas l'ultime de Kira par exemple qui vous permet de sécuriser des kills c'est pas, pas l'ultime de, de DAK qui va vous permettre d'assurer aussi un kill il est moins vendeur celui là mais 60 secondes de temps d'encharge, charge, vous l'avez tout le temps, déchaîne une harde de sangliers qui poursuivent tous les rois adverses, leur inflige 241 points de dégâts, révèle leur position et les ralentissent de 40% pendant 5 secondes. En fait, généralement, votre rôle en tant que solo -liner, si vous avez vu mes vidéos de From Zero To Heroes sur la solo-lane, ça va être le fait de décaler, vous allez décaler, et quand vous arrivez pas loin des ennemis, vous claquez les sangliers, alors vous signifiez à l'adversaire que vous arrivez, mais généralement ça va vous permettre de ralentir l'ennemi, ce qui fait qu'ils ne vont pas pouvoir partir, vous leur infligez des petits dégâts, et en plus, eh bien vous permettez à votre équipe et à vous-même de pouvoir placer vos contrôles derrière pour assurer une prise de teamfight. Donc, lâcher de sanglier, c'est très très fort. En poursuite, pour calmer l'adversaire aussi qui commence à poursuivre vos potes, vous balancez le lancher de sanglier. Donc, que ce soit en défense, offensivement ou défensivement, ça va casser, on va dire, une, une dynamique adverse. Et ça, c'est bien. Ça, c'est très intéressant. Et en plus, l'amélioration de l'ultime est vraiment pas mal. Euh, Kourou Bestial ensuite Kourou Bestial augmente les, dég les dégâts des attaques de base de Misha de 200% pendant 12 secondes 50 secondes de temps de recharge Alors c'est ultime On l'a tous essayé au moins une fois en jouant avec ça C'est fun hein. C'est clairement fun Vous appuyez sur R Misha passe en God Mode Et c'est super fort Le problème et vous le verrez assez vite C'est que Misha se fait détruire en fait, Misha, c'est très rare que les joueurs adverses ignorent Misha. Et s'ils ignorent Misha, ils ont perdu. Donc, mais s'ils ignorent Misha, ils bah, n'avaient pas forcément besoin de courroux bestial pour rentabiliser le, la situation. Donc en fait, dans les cas où Misha se fait pas tuer, c'est pas si ouf que ça. Et dans les cas... Mais même si bien sûr dans les cas où Misha est ignoré, bon bah ok là ça devient intéressant. Mais au final, bah, mais si elle est ignorée, vous allez lâcher les sangliers. Vous allez pouvoir lui permettre, en ralentissant l'adversaire, de faire en sorte que Misha tape plus, donc avoir plus souvent les stuns, etc. Là où... Le problème c'est que quand Misha, et ça sera globalement dans les parties, les, les gens vont taper Misha et vont détruire Misha, Bah le Kourou Bestial ça dure, ça dure 12 secondes, mais si vous appuyez sur le R, que Misha grossit, et, fait... et qu'elle meurt en 4-5 secondes, Bah vous n'avez pas vos 12 secondes d'ultime et ça veut dire que vous n'avez plus d'ultime. C'est le petit bémol, hein. Misha elle va souvent crever hein, dans, dans vos games, alors l'idéal c'est de faire en sorte qu'elle crève le moins possible parce que ça donne de l'XP, même si c'est pas beaucoup ça donne de l'XP, donc on, on évite de la suicider pour rien, mais Kourou Bestial, pas facile Donc ça va dépendre du niveau 4 bien sûr Avec un chasseur cueilleur maximum de stack Un gros dressage animal Peut-être plus dur de tomber que Misha Mais même comme ça c'est pas simple Le problème de cette hull c'est qu'il manque euh, par exemple Je sais pas un 10 d'armure Ou un euh, 10 d'armure pour Misha Ou Misha qui gagne des points de vie ou qui se régène quand on le lance Je sais pas un truc euh, Il manque un petit truc sur le Kourou Bestial pour lui, lui donner un peu de peps Donc on va plutôt privilégier Le lancher de sanglier, mais ça veut pas dire du tout Que Kourou Bestial est, est injouable hein. Niveau 13, alors niveau 13 il y, y a 3 talents très forts Généralement celui qui est priorisé par euh, beaucoup de joueurs en solo c'est la bête féroce Les attaques de base de Rexar et Misha augmentent chacune Les dégâts de la prochaine utilisation de Misha Charge de 15% Jusqu'à un maximum de 150% supplémentaire Donc cumulable 10 fois, hein, 15% cumulable 10 fois et le truc, c'est que, en fait, ça a un effet assez contre-synergique avec le 7. Puisque vous allez réduire le temps de recharge de, euh, du stun. Avec ce niveau 13, ça fait que vous allez quand même augmenter les dégâts de votre stun, mais pas énormément. Et du coup, bah plus vous avez le stun, moins le stun fera mal. Puisque l'idée, c'est que vous allez auto-attaque avec Misha et Rexar pour euh, avoir... Ah, donc, il vous faut 5 auto-attaques de Misha plus 5 auto-attaques de Rexar. Et boum, vous montez au maximum 150%. Donc, en soi, on se dit, bah ça va... Mais le truc c'est que avec l'aspect de la bête, si je fais ça et que je tape, vous voyez, le temps de recharge se réduit très vite. Et du coup bah, j'ai euh, de nouveau un stun sans avoir eu le maximum de la bête féroce en fait. Et c'est le petit problème de ce niveau euh, 13. Après ça donne du burst, clairement ça donne du burst. Mais c'est rare d'avoir le burst maximum si vous jouez euh, Aspect de la bête au niveau 7. Donc, au... Après dans tous les cas on peut se dire bah ça augmente quand même un peu les dégâts du stun, <rire> donc c'est fort. Ok, d'accord. À ce niveau-là, j'avoue que je préfère l'ours bipolaire, euh, puisque l'ours bipolaire, ce qui est bien, c'est que Misha inflige 61 points de dégâts par seconde, donc vous allez pouvoir l'envoyer, alors je sais, j'ai dit qu'elle va pas forcément toujours pouvoir waveclear, mais ça va vous aider à faire les camps, ça va vous aider en PVP aussi, puisque elle met des stuns, pendant ce temps, elle inflige des dégâts autour d'elle, donc là, Misha elle va souvent être en face des, des, des ennemis, contre les invisibles, elle les révèle, vous avez un outil euh, pour révéler l'adversaire, ce qui est assez bien, et vous pouvez aussi waveclear encore plus vite, alors sans claquer le Z, hein. le Z c'est euh, défensif, mais euh, par rapport à ce que je viens de faire, mais tout simplement, et eh bien pouvoir, <coughs> je, voulais stun, euh, je voulais stun Arthas, pouvoir waveclear au A, et aussi envoyer Misha un petit peu, le temps... mais En fait, en early vous n'allez pas envoyer Misha waveclear, c'est à partir du mid-late game où parfois vous allez, et encore même là, hein, vous envoyez Misha en, en soutien, mais du coup, l'ours bipolaire, ce qui est bien, c'est qu'il va, euh, va faire des dégâts en fait constants, tout le temps, quelle que soit la situation aux adversaires. Et si vous avez besoin de wave clear très vite, là, vous sacrifiez votre vision, vous envoyez Misha plus Volcus Bell, et et euh, vous allez wave clear à une vitesse. Euh, et même si vous avez plus de mana, en fait, la grosse force, c'est que même si vous avez plus de mana, vous envoyez Misha vite fait, on est super safe, on sait où est l'ennemi. On peut envoyer Misha, hop, on récupère un petit peu, on repart. C'est là où, où moi, l'ours bipolaire, j'aime beaucoup parce qu'il est... Il va fonctionner tout le temps en fait et vous avez quand même le stun, le slow, le deuxième slow à clasher de sanglier donc Misha va en bénéficier hein, de, ce, de ce slow, hein. elle, va, elle va pouvoir en profiter vraiment pleinement Ensuite on a l'aspect du faucon qui est excellent aussi Si piqué touche un héros ennemi, augmente la vitesse d'attaque de rexar de 125% pendant 4 secondes les attaques, de de Misha, les attaques de base de Misha augmentent la durée de ce bonus de 0.75 secondes Ça fait qu'en fait, vu que c'est 7 secondes de temps de recharge, le piqué comme je l'ai dit c'est à peu près 6 secondes de CD effectif et eh bien ce qui est très fort, c'est qu'avec ce talent, vous allez pouvoir potentiellement avoir un bonus de vitesse d'attaque monstrueux. Et je vous vous quand je vous disais un mini Zul'jin Et eh bien c'est ça, hein. le mini Zul'jin il est là, c'est euh, la vitesse d'attaque augmentée à fond les ballons. Alors là ça demande quand même, c'est pas le plus simple à jouer, mais il faut bien jouer Rexar, savoir hit and run avec Rexar, Donc avoir des bonnes bases dauto attaqueur plus euh, savoir jouer Misha. Mais à ce moment-là, vous, euh, vous devenez très très fort parce que vous devenez une sorte de carry auto-attaque à distance, une sorte de mini Zul'jin, mini Raynor, etc. À longue distance, tout en ayant des stuns de Misha et autres. Donc ça, c'est vraiment pas mal et on verra qu'il y a une synergie avec un autre talent qui est très très fort. Mais bon, moi j'aime bien l'ours bipolaire, mais les trois niveaux 13 sont viables. Niveau 16, nous avons le Feindre la Mort. 30 secondes de temps de recharge. Rek'Sar fin la mort, ce qui le rend invulnérable et impossible à cibler pendant 5 secondes. Pendant ce temps, Misha devient directement contrôlable. Là où c'est fort, ce talent... C'est que, comme je l'ai dit, si Rexar, on va souvent le focus, on va souvent essayer de le tuer, et donc en restant en longue distance, on a besoin de euh, sauvegarde. Et par exemple, un, un tombeau léorique qui va souvent être un de vos match-ups en 1v1, bah, il va vouloir vous attraper vous, et pas Micha. Il va ignorer Micha à ce niveau-là. Il va mettre le drain sur Micha, mais il va venir vous taper vous avec un tombeau. Hop, on temporise parce qu'on n'a pas, de, on n'a pas de, du tout de mobilité avec Rexar. Donc, feindre la mort. Ça temporise. Ça vous permet d'esquiver un skill shot. Arthas me met un. me met un. Vas-y mets-toi, mets-moi mon route. Mets-moi ton route, mon grand. Mets-toi ton route. Non, mets-toi mon route. Je n'y arrive plus. Voilà. Là par exemple, imaginons il avait eu routes sur moi. Hop Je peux réactiver pour l'enlever. Et hop, ça me sert de, de, de trompe la mort un petit peu très rapidement. Alors soit on l'utilise jusqu'au bout pour temporiser. Soit on l'utilise juste pour désarmer un énorme skill shot ennemi. Oh, je sais pas moi, une pyro de Kaltas. Euh, euh, un contrôle ennemi, une glissade de TC, des trucs comme ça ça vous permet d'être beaucoup plus safe et qui dit plus safe dit plus de chances de pouvoir aussi prendre des risques en vous en mettant des auto attaques si vous vous exposez à un tank ennemi, hop, vous claquez le feindre la mort il rate, ce, il rate son sort et on peut toujours jouer derrière vous avez ensuite l'instinct de survie, c'est tout simplement le talent des, des tanks généralement au niveau 16 Activer réduit la vitesse d'attaque des héros et unités invoquées proches de Misha ou de Rexar mais en fait c'est et de Rexar de 50% de leur vitesse de déplacement pendant, euh, de 20% pendant 2,5 secondes c'est pas cumulable je vous le dis tout de suite c'est pas cumulable mais ce qui est bien c'est que vous pouvez calmer les adversaires et calmer les adversaires de Misha je sais c'est marqué ou mais c'est et hein. c'est tout à fait et et donc bah euh, c'est très fort aussi avec Rexar parce que bah il vous cassez les noisettes à tout le monde hein. Misha va généralement être dans les, sur l'ennemi si jamais il y a un Genji sur vous, bah vous le calmez aussi. Effet passif réduit la vitesse d'attaque des héros et unités invoquées qui attaquent Misha ou Rexar de 20% pendant 2,5 secondes. Donc activement et passivement c'est très fort. Activement ça permet d'avoir un CC supplémentaire aussi sur Rexar, ce qui n'est pas dégueulasse. Et nous avons les frissons de la chasse derrière. Les attaques de base augmentent de 25% la vitesse de déplacement de Rexar et de Misha pendant 2 secondes. Et là vous avez compris, l'aspect du Faucon en cumulé avec frissons de la chasse, ça vous permet d'avoir un Rexar qui va taper très très vite et qui va taper en, de manière constante, ça augmente la vitesse de déplacement de Misha donc qui la rend beaucoup plus relou. Et ce talent-là est monstrueux, vraiment c'est monstrueux. Ça permet d'avoir un, un, un Rexar hyper carry. Le bémol, c'est que vous n'avez pas le fin de la mort. Donc on décompose, on a beaucoup de go -in. fin de la mort est obligatoire. Donc s'il a, si vous arrivez à jouer très safe, etc. Euh, et que en face, il n'y a pas de quoi venir vous chercher parce que c'est pas tout de jouer safe. Mais si l'ennemi peut venir vous chercher, frisson de la chasse est moins bien. Donc en gros, ça va jouer entre feindre la mort et frisson de la chasse. L'instinct de survie est bien, comme je l'ai dit, mais euh, si vous manquez de CC, par exemple, si vous manquez de CC, mais feindre la mort et frisson de la chasse, c'est quand même du costaud. Donc euh, en priorité, feindre la mort, mais frisson de la chasse à tester, c'est pas facile à maîtriser hein, quand vous avez. Quand vous avez 25% de vitesse de déplacement sur Rexar et Misha, rentabiliser le tout avec du bon Item Run sur Rexar et bon Item Run sur Misha, c'est vraiment, je vous le dis, c'est dur. Hein. Donc il faut être très très très très bon. Hein. C'est les meilleurs joueurs du, de Rexar qui peuvent vraiment profiter de ce talent. Euh, niveau 20. Niveau 20, on a l'ordre de tuer. Vous ne vous tromperez jamais en prenant l'amélioration des sangliers. Augmente les dégâts de lâcher les sangliers de 50%. Euh, donc ce poids dégueu. Hein, euh, et immobilise les cibles pendant 1,5 secondes. Et ça c'est très fort. Surtout le route. En fait, vous mettez votre R, le R part, et c'est excellent. Un truc que j'ai pas évoqué sur le 10, comme vous le voyez, c'est pas marqué dans l'infobule, mais c'est les ennemis en face de vous. Donc, éventuellement, si je mets R dans l'autre sens, par exemple, vous voyez, il n'y a aucun sanglier qui part. Si je vais vers Arthas, il y a un sanglier. Et vous avez une portée qui est quand même assez grande. La portée est très grande, hein, pour le coup. Mais il faut que ce soit orienté vers vous, en fait. Donc, il faut le lancer de loin. Et quand même vers l'ennemi. Sinon, encore une fois, bah, ça ne marche pas. Donc vous avez intérêt à le lancer. Euh... Ah bah oui, il y a les mannequins. Vous voyez les mannequins d'entraînement. Donc faut faire attention, bien le lancer positivement vers, euh, vers l'adversaire. N'oubliez pas parce que la première fois ça surprend toujours, on voit tout le monde lancer des, des sangliers de partout, donc on se dit que ça se lance automatiquement. Mais non, c'est un skill shot. Un mini skill shot mais un skill shot et alors un petit point d'ailleurs euh, ça passe à travers le brouillard de guerre hein. même si vous n'avez aucune vision comme vous le voyez les sangliers partent alors que j'ai aucune info sur les deux donc ça c'est très fort par contre un point que j'ai observé n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires mais euh, ça ne marche pas sur les invisibles un mec qui est invisible si je fais ça et eh ben ça crée pas le sanglier parce que le mec est invisible donc euh, bah, à travers le brouillard de guerre ça marche mais si le mec est invisible genre un Zeratul ça ne fonctionne pas ça j'ai remarqué donc l'ordre de tuer évidemment 60 secondes en route qui Bloque tout le monde, très très fort pour les engage, surtout niveau 20 où les ennemis bah, euh, vont, vont rester bloqués. Au niveau 20, généralement, on a des talents très très forts qui suivent. Donc, un bon talent pour l'équipe. Nous avons ensuite la peau durcie. 60 secondes de temps de recharge, Rexar et Misha obtiennent 75 points d'armure, ce qui réduit les dégâts qu'ils subissent de 75% pendant 4 secondes. Ça ça peut être bien par exemple euh, bah, tout le temps, hein, on va pas se mentir, pour sauver Rexar et Misha, mais avec un courroux bestial éventuellement bah, ça peut être fort. Euh, L'autre point, point de la peau durcie encore une fois dans l'idée de survivre, de faire survivre Rexar, fonctionne du tonnerre. Si vous avez un stacking de taré sur le dressage animal, peau durcie ça peut être forte. Hein, ça peut être, euh, elle peut être très forte euh, cette peau durcie. Ensuite nous avons euh, la frénésie de Kalimdor qui augmente les dégâts d'attaque de base de Rexar de 10% et réduit la vitesse de déplacement des cibles des attaques de base de Misha de 20% pendant 1,25 secondes. Encore plus de CC et ce qui est très fort c'est en cumulé avec aspect du faucon, frisson de la chasse et frénésie de Kalimdor, puisque les dégâts d'attaque de base de Rexar, Rexar va taper plus vite, tape plus fort et, et va plus vite, sachant que Misha va aussi slow le mec. C'est un quadru... c'est un... le quatuor gagnant hein. Le quatuor gagnant pour être monstrueux Mais encore une fois ça veut dire vous priver du feindre la mort Et ça c'est le problème Donc Frenésie de Kalimdor Même sans euh, les talents que je viens d'évoquer Ça sera fort, hein. ça sera fort hein. Un Rexar qui tape plus vite un, Une Misha qui va casser beaucoup plus les noisettes Avec du slow permanent euh, Qui dit slow plus permanent dit des auto-attaques en boucle Pour Misha donc plus de stun avec l'aspect la, avec de la bête, très fort, très très fort. Et nous avons ensuite l'engagement spirituel, l'amélioration du courroux bestial, qui augmente la durée de 50%. En outre, les attaques de base de Misha rendent Arexa Rexa montant de point de vie équivalent à 50% des dégâts infligés sous l'effet de courroux bestial. Le bémol de ce talent, c'est que ça ne marche pas sur Misha, en fait. Du coup, bah. Euh, c'est un peu contre-synergique, mais si vous avez. Enfin, c'est un peu contre-intuitif contre plutôt. Si vous en avez joué de courroux bestial, bah, faut jouer pour pour profiter de la survie sur, ex, sur Misha parce que l'engagement spirituel est très bien pour soigner et ça le, le truc bien évidemment c'est que ça augmente la durée mais comme je l'ai dit euh, c'est rare que vous éteigniez les 12 secondes sous Misha en god mode hein. donc euh, avoir euh, 50 avoir 6 secondes supplémentaires bon OK ça monte à ça monte quasiment à 20 secondes de temps 20 secondes de CD euh, enfin 20 secondes de, de durée c'est quand même pas simple donc euh, privilégier poudre si ou frénésie de Kalimdor dans ces cas-là pour que Misha euh, ralentisse l'ennemi pour pouvoir continuer à le taper euh, L'amélioration du R est ok, mais elle est dure, elle est vraiment dure à rentabiliser. La grosse force de ce talent, surtout le soin sur Rexar, en fait. Hein. Donc euh, ce qui fait un, ou un outil défensif et offensif en même temps. Euh, donc plutôt privilégier soit l'ordre de tuer, Frenzy de calimdor ou Pau Là on va mettre l'ordre de tuer, euh, puisque ça sera le build assez classique je dirais euh, de, euh, de Rexar. Et vous voyez, la force c'est que le mec il route pendant euh, 1,5 secondes, ça permet à Misha de revenir. Et à la sortie du route, pouf, il est stun vous avez une, une, une rotation de contrôle absolument imbuvable pour l'adversaire, et ça c'est très très fort. Donc voilà pour ce qui est de euh, Rexar. J'espère que ça vous aura euh, vous aura plu. Je le rappelle bien entendu. Donc là c'est le build assez euh, standard. Bon juste, hop, oiseau de proie, euh, chasseur cueilleur, aspect de la bête, lâcher de sanglier, ours bipolaire, ou bête féroce, ou aspect du faucon hein, d'ailleurs. Feindre la mort, horde de tuer. Là on est sur le build vraiment générique de manière. Euh, Vraiment de manière générale pour Exar c'est le build générique. Nous avons ensuite un build un peu plus délicat. Oiseau de proie, chasseur-cueilleur, euh, là on s'en fout on va dire aspect de la bête. Lâcher les sangliers avec aspect du faucon, frisson de la chasse, frénésie de Kalimdor. Ça c'est le build euh, très dur à jouer sur Hexar mais qui est vraiment très fort et comme vous le voyez vous, voyez, vous tapez super vite. Et encore il hein, y a Arthas hein. Et ça me permet de... Pourquoi Par contre il... ouais, le Arthas c'est très très relou Là par exemple j'ai pas hit run avec Misha et ça se sent Et le Z permet de compenser un petit peu Donc voilà, le... la force de ce build c'est vraiment de taper très vite Pouvoir euh, mettre des... des taloches sur les autos et autres Donc ça c'est plutôt pas mal mais très dur à jouer Et surtout en plus d'être dur à jouer vous n'avez pas le feindre la mort Qui est quand même un outil extraordinaire sur Hexar Généralement ce talent on l'attend avec beaucoup beaucoup d'impatience donc voilà pour ce qui est de je vous rappelle bien sûr que j'ai dit quasiment à tous les talents, vous avez potentiellement des variantes, hein, évidemment. Donc je vous laisse tester tout ça. Merci à tous d'avoir suivi euh, ce guide Rexar. on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus, dans le Nexus Quoi Je suis un cheval Non, je suis un chat Twitter, Facebook, tout ça